Durant ce passage du soleil d'ici 20 juin, dans cette maison, vous serez plus orienté vers l'intérieur et vers agir dans l'ombre ou dans les coulisses. Vous pourriez utiliser ce passage pour faire le bilan euh, de vos projets, de ce que vous aviez accompli et de ce que vous voudriez accomplir encore. Et quand le soleil entrera dans votre signe le mois prochain, après, le 20 juin, ça sera le temps de l'action et de l'affirmation. Donc un petit retrait pour un avancement plus sûr et plus solide. Mais durant ce passage du soleil, les énergies seront un peu très lourdes, un peu plus lourdes. Et même votre sommeil pourrait être affecté par ce passage du soleil dans la douzième maison. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la lune sera dans le cancer, dans votre signe. Bien sûr, peuple, vous êtes parmi les plus chanceux, chers Cancer. Des rencontres stimulantes, même à distance, pour rendre surtout la journée de lundi très plaisante. Un charme irrésistible vous habite et vous aurez un bel optimisme qui vous rend très ouvert à accepter les changements dans votre vie. Votre intuition sera plus forte que d'habitude et elle vous guidera dans la bonne direction et dans la prise de vos décisions. Suivez votre instinct et profitez au maximum des opportunités qui pourraient se présenter, surtout lundi. Car mardi, les énergies seront plus délicates et la lune, votre gouverneur, fera quelques oppositions. Alors soyez à l'écart de toute provocation ou situation potentiellement conflictuelle. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe. La lune sera dans le lion. Les plus chanceux seront lion, bélier, sagittaire. Les moins chanceux, les vierges. Et vous, vous êtes ici, cher cancer. Donc la lune sera dans votre deuxième maison. Vos finances seront en vedette durant cette période. Vous pourriez être en train d'examiner un investissement à long terme ou un investissement ou une transaction à la bourse. Ne soyez pas aventureux à ce niveau et ne sautez pas sur les titres qui ont perdu de la valeur pensant qu'ils pourraient rebondir après la pandémie. Étudiez très bien vos choix. Une période pas mal productive aussi et active au niveau intellectuel. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec. Vendredi, PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans, euh, dans la Vierge. Votre troisième maison. Les plus chanceux seront les Vierges, Taureau, Capricorne les moins chanceux, les balances. Et vous, vous êtes ici, cher cancer. Donc, euh, une fin de semaine occupée, mais productive, et peut-être bénéfique financièrement. Si vous travaillez durant cette fin de semaine, vous pourriez faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine de vente ou d'échange commercial. Des dépenses seraient, seraient aussi requises euh, durant cette fin de semaine. Juste, soyez, soyez attentive à une certaine impulsivité au niveau de vos achats. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne et de mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.